Est-ce que tu peux répondre à cette question L'ennemi, ton ennemi, c'est qui On l'a cherché partout, toi et moi. Et on ne l'a pas trouvé. Parce qu'il ne se trouve pas à l'extérieur. À l'extérieur de soi. Il est en soi. Nous sommes nous-mêmes, de par nos pensées, de par les pensées que l'on a, de par les émotions que l'on a, on est capable de se créer du temps à soi-même. Parce que, la pensée que tu as en toi, c'est quelque chose qui divise. On se raconte des histoires sur les faits qui se passent. Et on ne voit pas la réalité. On ne voit que ce que l'on veut voir. Et quand on ne voit que ce que l'on veut voir, alors la pensée illusionne. Illusionne. Te donne des choses à voir que tu aimerais, faire exister, mais qui ne peuvent pas exister puisque ce sont les pensées qui te dictent la, la voie à suivre pour pouvoir les réaliser. Et quand tu les as réalisées, tu t'aperçois en fait que c'est des illusions, ça n'existe pas, c'est des choses que tu as voulu faire mettre de par ton désir. Donc, on a l'habitude nous de se raconter des histoires. Et on en a des histoires et des histoires. On en a, puisque le passé en est plein. L'histoire, c'est parce qu'il y a un passé. L'histoire, c'est parce qu'il y a eu hier. Et donc, ça crée des histoires. Et ces histoires, on les garde. Et ces histoires deviennent nos pensées. Nos pensées qu'on rabâche, qu'on qu qu tourne dans la tête avec. On ne veut pas les laisser parce que il y a une nostalgie de ce que nous avons vécu et nous voulons certainement le revivre parce que c'était quelque chose qui était beau au moment du vécu donc notre pensée nous empêche de voir les faits les faits de ce qui se passe d'instant en instant puisque voilà on est avec tout les histoires qu'on se raconte. Les histoires de Prince Charmant, les histoires de devenir ce que l'on aimerait, les histoires de ce que sera demain, et ce que euh, ça aurait dû être. Et donc on, est là, on a la tête pleine de ces pensées qui ne nous donnent pas la température exacte la température exacte est seulement l'effet, l'effet de ce qu'il y a là, quand on se parle maintenant. Et qu'est-ce qu'il y a Eh bien, c'est le vide, le vide que la vie euh, peut émettre. Parce que la vie, c'est un vide. La vie, elle aime le vide. Elle aime que... Quand ta tête, elle est vide, quand ta tête, elle ne raconte rien, alors la vie vient s'installer dans cette tête vide. Mais s'il y a des pensées, tu seras l'ennemi de la vie qui veut venir s'installer en toi. Parce que la vie, c'est que la joie, que le moment où tout se déroule d'instant en instant, sans que rien ne heurte tout ça. C'est comme l'eau qui coule d'instant en instant, et qui contourne tous les obstacles. La vie, c'est ça. Mais si tu n'es pas vide, si tu ne laisses pas la vie couler, tu seras l'ennemi de ton bonheur. Parce que seule la vie qui se vit peut t'apporter la jouissance de l'existence que tu mènes aujourd'hui. Autrement, rabâcher ce que tu as déjà vécu et te projeter dans le futur que tu aimerais avoir n'a aucun sens pour l'existence que tu mènes. Et il semblerait que nous sommes tous les ennemis de cette vie que nous sommes. Nous sommes ennemis du vide. Nous ne voulons pas que la pensée cesse. Nous avons l'esprit occupé constamment avec plein de choses. Et ça fait de cela, de toute cette activité neuronale, mentale, beaucoup de, de gaspillage, de beaucoup d'énergie qui se gaspille. Et en fait, la vie elle-même n'est ben, pas sûre, elle n'est pas présente, elle est, elle est en attente que le vide puisse arriver. Donc, toute pensée, constitué d'un centre égocentrique qui veut arriver quelque part, qui veut devenir ce que on aimerait, ce qui veut défier les faits et avoir quelque chose d'autre que ce, que ce qui existe. Alors, ça devient ton ennemi. L'ennemi de la paix, de la joie, l'ennemi de l'ordre, l'ennemi de l'harmonie. Et le chaos, il est propulsé par ce que la pensée propose. La pensée propose des choses, et notre esprit est embarqué. Notre esprit s'enrôle avec la pensée qui nous dicte comment les choses devraient être. Alors on cherche, dans ces rôles que l'on joue, à faire exister ce que la pensée veut, ce que je veux. Puisque quand tu, la, la pensée qui veut, c'est toi, parce que tu es identifié à ce que tu appelles mes pensées, ce que je pense, parce que tu es le penseur. Donc, tu es identifié à cela. Mais au-delà de toute cette activité mentale, il y a la vraie nature de ce que tu es. Et cette vraie nature a trouvé son ennemi les pensées. Celui qui veut exister à travers toute la connaissance qu'il a acquise et il n'est pas prêt à abandonner parce qu'il y a toutes les histoires qu'il se raconte et ces histoires semblent être quelque chose à atteindre, donc la pensée te donne des instructions. Tu es formé, formaté pour aller dans une certaine direction ou la pensée propose ce que tu devrais être. Parce que ce que tu es est souillé par l'ennemi de toi-même, c'est-à-dire par les pensées qui occupent l'espace qui, de... qui est souverain. Cet espace est souverain, mais tu as vendu cet espace pour un peu de plaisir, mais ton royaume, il est en toi et tu dois faire le vide de toutes ces pensées qui viennent cogiter, agiter et te faire des tracasseries pour pouvoir exister en tant que pensée. Donc il occupe les lieux. Mais c'est ton royaume, c'est à toi de mettre de l'ordre dans ce royaume, le royaume de ton vide intérieur, c'est-à-dire il faut que tu fasses le silence, il faut que tu écartes toutes les pensées qui viennent et qui te distraient de la vie qui se propose de passer, c'est-à-dire la vraie nature de toi, l'être souverain que tu es, qui n'a pas d'apparence, qui n'a pas de corps, qui a juste une énergie, qui se meut d'instant en instant et qu'on ne peut pas toucher avec la main. Or, la pensée, c'est quelque chose de matériel. La pensée se matérialise. Tu dis, je suis Riche. alors la pensée va matérialiser ce que tu penses. Je suis en colère, la pensée va matérialiser ce que tu es. Donc la pensée a sa forme matérialisée sous les agissements dans lesquels tu prends corps. Parce que la pensée te dicte comment te comporter, comment faire pour arriver à tes fins. Donc, tout ce que tu es n'est que l'instrument de la pensée. Toutes les mémoires que tu as, toute la connaissance que tu as, fait partie de la pensée, du monde matériel dans lequel tu vis. Et donc cela encombre ton espace vital. Tu es encombré. Tu as mis dans ton sac à dos pour passer à travers l'existence quelque chose de très lourd. Tu ne sais pas que c'est lourd. Tu crois que ça te fera du bien mais c'est quand tu regardes bien tu vois toi même que tu n'as pas la joie tu n'as pas la liberté tu es emprisonné par tes propres pensées ton ennemi a pris la, les choses en main et t'a mis de côté et toi tu as eu peur et tu préfères exister à travers ce que l'ennemi propose. Donc, tu es esclave de ce que le passé te propose. Toutes tes pensées sont l'histoire de ton passé et tu en es esclave. Alors, comment se libérer? Libérer de, de tout ce que la pensée propose. Déjà, il faut savoir ce que la pensée te propose il faut voir le leur qui fait exister en toi l'envie euh, d'aller obéir à la pensée il faut que tu vois qu'est ce que la pensée propose et cette pensée elle propose le réconfort elle, elle propose la zone de confort elle propose la petite vie les petits péchés mignons que tu que tu, euh, que tu cultives. Et donc tu passes ton temps à cultiver une vie que tu aimerais avoir, mais ce n'est pas la vie que, qui est la vie, ça. Ça, c'est la vie que tu te proposes, c'est-à-dire que les pensées te proposent. Tu es toi-même l'ennemi de toi-même. Parce que tu ne veux pas vivre vraiment ce qui se passe. Directement, en direct. Tout est différé en fait. Tu n'as rien de direct. Le direct te fait peur. Donc tu préfères le différer. Donc tu prends du passé ce que tu es et tu le fais exister à travers euh, l'apparence de maintenant. L'apparence que tu te donnes. Avec les références que tu as. Mais le direct, c'est du sérieux. C'est là où tu ne peux pas exister dans, dans le passé. Tu ne peux que être en direct ou être en différé. Il n'y a que une limite, une barrière entre les deux. L'un est idéalisé et l'autre est vrai. Donc... Lequel choisiras-tu Vivre en paix Sans l'ennemi Ou constamment être en dualité avec l'ennemi Je pense que chacun d'entre nous, on a la solution. Moi, je ne suis pas là pour te donner cette solution parce que je peux t'expliquer, parce que je le vis, je le... Je peux le, le visualiser, je peux te l'expliquer. Mais pour le faire, il n'y a que toi qui peux le faire. Donc, personne sur la planète ne pourra te sauver de ton ennemi qui est toi-même. Il n'y a que toi qui peux te sauver de toi-même. Parce qu'il faut que tu connaisses qui est cet ennemi. Ça s'appelle se connaître. Se connaître soi. Connaître toute l'envergure dans laquelle on se leurre. Débusquer les illusions dans lesquelles... On se, on se conforte et voit la réalité, la réalité de ce que tu es, c'est quelque chose qui se passe en direct et il n'y a pas de référence à maintenir, il n'y a pas de structure à faire exister, elle est directe. C'est la vie, la vie d'instant en instant qui se manifeste.